Hey Je vous retrouve un petit peu tard puisqu'il est 22h30 mais il fallait que je vous tourne cette vidéo maintenant sinon je sais que la semaine prochaine, j'aurai pas eu le temps. Cette année encore, on m'a proposé de participer à la semaine du shoujo qui est organisée tous les ans par le site internet Club Shoujo. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une super source de l'univers du shoujo manga, chronique lecture, etc. C'est un site que j'aime beaucoup et sur lequel j'allais pas mal quand j'étais plus jeune en particulier, et bah quand j'étais dans l'univers des mangas à fond, et que j'avais besoin d'informations pour mes blogs ou autres. <rire> c'est la quatrième année, je crois, que je participe à la semaine du shoujo. Mais les deux premières années, c'était sur mon blog à l'écrit, donc désolé, mais les articles n'existent ne sont... plus. En revanche, vous pouvez re retrouver sur ma chaîne la vidéo que j'ai fait l'année dernière qui était sur une thématique différente puisque tous les ans on nous pose en fait une question à laquelle on doit répondre cette année la thématique c'est les héroïnes de shoujo qui nous inspirent du coup je vais vous partager les héroïnes qui pour ma part m'ont ou m'inspirent le plus aujourd'hui je vais commencer en vous parlant de l'héroïne d'un manga duquel j'ai déjà dû vous parler sur la chaîne peut-être même dans la vidéo shoujo de l'année précédente j'avais aussi fait une vidéo centrée sur ce manga là il s'agit de Shiori, l'héroïne du shoujo Six-Alf, qui fait partie aujourd'hui encore de mes shoujo préférés. Bon, peut-être pas très haut dans le classement, mais je sais pas, moi c'est une série qui m'avait beaucoup plus. Ce que j'ai aimé avec Shiori, c'est que c'est une héroïne qui est clairement antipathique dès le départ. Elle nous est présentée comme une nana superficielle, égocentrique, méchante. Et en fait, un des plots du début de l'histoire, c'est qu'elle a un accident de moto qui va lui causer une amnésie traumatique. Ce qui fait que Shiori oublie... Qui elle était elle, Je crois même qu'elle avait oublié ses proches. Et en fait, en retrouvant sa vie, elle va découvrir que les gens bah, ont pas une bonne image d'elle. Enfin, du moins, ils ont l'air un peu effrayés ou elle a pas l'air d'avoir vraiment d'amis. Et en fait, à partir de là, elle va comprendre qu'elle était pas forcément sympathique avant, et elle va essayer un petit peu d'évoluer, voilà, de se montrer plus agréable avec les autres. Enfin, c'est pas qu'elle l'essaye de se montrer plus agréable, c'est que on va dire que comme elle devient une nouvelle personne, et qu'elle a oublié certaines choses qui ont certainement construit sa personnalité d'avant et fait elle, qui elle était, comme elle repart un petit peu de zéro et eh ben elle devient une nouvelle personne qui est plus agréable avec les autres, y compris aussi avec sa famille. C'est ce que j'avais surtout apprécié dans ce personnage et ce qui pour moi fait un modèle, parce qu'au final bon elle devient plus gentille d'accord mais c'est parce qu'elle est amnésique, c'est qu'en fait de ce que je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai lu, elle se laissait pas marcher sur les pieds, elle se laissait pas insulter, elle se faisait respecter que ce soit qui elle était avant et qui elle est maintenant. Elle décide d'avancer comme elle avance maintenant, sans trop se poser de questions, du moins pas plus que nécessaire. Et en fait, elle se prend pas la tête plus que ça, finalement. Elle devient une nouvelle personne et elle essaye pas genre d'être une sainte ou d'être la, me la meuf la plus gentille possible ou quoi que ce soit. Elle essaie juste d'être la nouvelle elle-même, en fait, et de s'épanouir comme elle est maintenant, tout en faisant certains efforts, voilà, sur certaines choses. Et elle a une certaine indépendance qui, moi, m'ont toujours forcé l'admiration. Moi, c'est une héroïne qui m'a beaucoup marqué et d'ailleurs, j'ai envie de relire Sig Salf maintenant <rire> La deuxième dont je pourrais vous parler, je pense que vous la connaissez probablement plus, c'est Yona, la princesse de l'aube. J'ai jamais lu le manga, mais j'ai vu les deux premières saisons de l'animé à l'époque, et franchement, Yona, c'est la Mulan de l'animé japonaise. On part sur une jeune fille qui vit un peu dans sa cage dorée, hein, vu que c'est une princesse. Tout le monde est gentil avec elle, elle est entourée de son père, de ses domestiques, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où lui plante un gros, gros, gros de poignard dans le dos puisqu'il assassine son père et s'empare du trône. Voilà. Yona se retrouve donc obligée de fuir, elle est privée de son papa, elle fuit avec je crois son, son ami d'enfance, là le qui, qui, qui fait partie de la garde, et bah ça va être. Pour elle, forcément un traumatisme. En fuyant et en découvrant du coup comment vivent les gens à l'extérieur, elle se rend compte justement qu'elle a toujours vécu dans une cage dorée, qu'elle connaît rien du monde extérieur, que c'est pas du tout aussi beau et aussi poétique qu'elle l'imaginait, et qu'elle a beaucoup beaucoup de choses à apprendre, et surtout qu'elle va devoir s'endurcir si elle veut espérer un jour récupérer son royaume et faire valoir ses droits. Et tout au long du manga, bah, vous allez suivre l'évolution de l'héroïne, et croyez-moi, c'est Pépite Elle devient vraiment badass, il y a des planches Enfin en tout cas dans l'anime il y avait des scènes Où elle avait un regard mais juste saisissant Et pour autant elle garde quand même Un caractère un petit peu gentil Sympathique, voilà Elle garde on va dire sa sensibilité de départ Tout en devenant plus badass et un peu moins naïve Et pour moi c'est l'équilibre parfait En plus je trouve que le manga a une approche Assez réaliste dans le développement du personnage Par rapport au contexte Et j'aime bien voir une héroïne de Shoujo évoluer Parce que c'est vrai que finalement ça arrive pas souvent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de shoujo manga dans lequel on a une héroïne qui devient complètement différente à la fin du manga. Généralement, elle reste la même du début à la fin. Et là, bien sûr, il y a des arcs narratifs autour, etc. Mais ça, reste une des trames principales quand même de l'histoire, c'est l'évolution du personnage. Je pense que si j'y réfléchissais plus, je pourrais vous parler d'autres personnages, mais je pense qu'on va se contenter de trois. Et le dernier personnage dont je vais vous parler, c'est évidemment Nana Ozaki. Du manga Nana qui est encore aujourd'hui mon shoujo et même mon manga préféré de tous les temps. Voilà, projet tatouage bientôt. <rire> Pourtant au début j'étais un peu perplexe parce que finalement Nana Osaki, je l'adore vraiment de tout mon cœur. voilà je vais poser tout ça. <rire> mais c'est pas tant un modèle que ça, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je la trouve aussi géniale, c'est qu'elle a vraiment ses défauts. Parfois elle peut être froide, elle peut être un peu auto elle peut être impulsive et faire du mal aux autres sans forcément s'en rendre compte. Et surtout elle est terriblement possessive et jalouse. C'est deux défauts personnellement qui m'ont pas mal agacée dans le manga, surtout par rapport envers Hachi finalement. Même si j'adore le duo Nana et Hachi, il y a des moments je trouve où que Nana Osaki prend beaucoup trop Hachi comme son petit toutou justement, même si c'est une blague entre elles. Je trouve qu'il y a des moments où voilà... Il faut se calmer un peu. Hormis ça, c'est quand même une femme qui a déjà un parcours incroyable, je veux dire, pour moi c'est une survivante, c'est une battante de ouf, même si elle, elle se voit pas du tout comme ça. Et j'admire surtout pour sa détermination, sa fierté qui pour moi parfois prend trop de place et parfois, je sais pas, moi je trouve qu'elle a une fierté assez qui pousse quand même un peu à l'admiration. Mais surtout cette détermination farouche à vouloir voilà, réaliser ses rêves, percer dans la musique, continuer à s'améliorer constamment, voilà, c'est nana et en même temps elle garde cette espèce de classe légendaire, cette espèce de nonchalance qui la caractérise et que je trouve absolument géniale, voilà. Et je pense que ce que j'admire le plus chez elle en fait c'est comme Chiori c'est sa force de caractère et son indépendance d'esprit, elle est très débrouillarde, elle a toujours en même temps dû plus ou moins se débrouiller toute seule, et moi c'est des qualités que j'admire souvent dans la vraie vie et aussi chez des personnages de fiction, surtout des Femme. Donc oui, elle a des défauts, mais en même temps, moi je pense que c'est ce qui la rend terriblement humaine, imparfaite, mais touchante. C'est quand même une personne qui peut être drôle, qui peut être pétillante, et qui peut en mettre plein la vue, et qui, voilà, qui déboîte en fait, voilà, Nana, elle déboîte. C'est pas un rayon de soleil, c'est plutôt ce que j'appellerais un rayon de lune, mais un rayon de lune bien étincelant et magnifique qui, moi, m'a toujours fait battre le cœur, et franchement, Nana, je l'admire de ouf, tant ayant conscience de ses défauts, et voilà, je... C'est comme ça. C'est tout. <rire> Et pour le bonus un peu superficiel aussi, j'ai toujours adoré son style vestimentaire. Franchement, je veux tous ses fringues et voilà. Même physiquement, je la trouve terriblement belle. C'est terrifiant, mais je l'aime trop. <rire> Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que bon, euh, il est tard et je pense que j'ai tout dit. <rire> J'espère que la vidéo vous a plu et que, voilà, je vous ai fait peut-être découvrir trois héroïnes que vous connaissiez peut-être pas, même si je pense que deux d'entre elles sont largement connues, donc je pense pas vous avoir appris grand-chose, mais voilà. J'espère que ce partage vous a plu et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas quelles sont vos héroïnes de shoujo préférées et qu'est-ce que vous admirez le plus chez elles, voilà, je suis curieuse de le savoir. Allez, plein de gros bisous et à très bientôt, ciao